Jonathan Lambert, alias Rodolphe Lambert, bonsoir. Hein. Je, je me présente, moi c'est ma hein. dans, dans le jargon des vampires, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de gousse d'ail. Hein, de, de la non. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, et je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un extincteur flambe en hein, qu'on aurait offert à un pyromane. Hein, et que du coup, évidemment, personne ne, ne dégoupille jamais, ce, ce qui est un peu dommage. Ah. Bref, je, je suis célibataire et, et ravie hein, de, de vous rencontrer. Ah ben, on va, on va même un incendie. <rire> et d'autant plus ravie hein, que, bah, que même si physiquement hein, du fait de, de votre ascendant mini pouce et, et de ce petit côté hydrocéphale hein, que vous donne votre crâne aussi immense hein, que, que légèrement dégarni, et, et bien vous êtes du coup hein, une sorte de mix à, entre la version XS et surtout hétéro hein, de, de cet animateur télé aussi sympathique hein, que, que non charismatique hein, que, que ce bon vieux Stéphane Rottenberg hein, de, de l'émission ah Pékin Express et, et, la version, et la version non roukmout hein, du, du talentueux mic, Mike Céline, connu notamment pour, pour son rôle de serial killer dans, dans la série d'Exter. Et bien malgré ce, et bien malgré ce, ce petit ascendant psychopathe, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de, de pouvoir rencontrer un humoriste et comédien aussi talentueux que beaucoup moins chance, dans le sens où après être devenu hein, une sorte de spécialiste hein, en matière de, de naufrage télévisuel en ayant participé à des émissions hein, aussi <rire> prometteuses sur le papier que, que des astras à l'écran, hein, tel que Luper, samedi soir en Direct, la mini-fureur ou encore oh, les agités oh, du bocal. Eh oh, bien, yeah. bien, heureusement, oh, et bien, heureusement <rire> et malgré ce, ce vilain ascendant de titanique hein, de, depuis 2007, hein, comme dirait ce, ce beau vieux Francis Lalanne, hein, vous, vous avez enfin brisé l'anathème de, de la loose en hein, rejoignant l'émission on n'est pas couché hein, de, de cette sorte de, de paratonnerre de l'humour hein, qui, qui est le sympathique et délicieux Laurent -re hein. Riquet. Une émission hein, grâce à laquelle hein, vous avez enfin pu prouver aux insomniaques de France 2 hein, toute l'étendue de, de votre folie hein, en incarnant des, des personnages souvent aussi loufoques que, que, que franchement flippants. Une folie hein, qui, avouons-le, qui, vous, vous a longtemps accompagné au quotidien hein, puisque j'ai découvert hein, qu'avant d'être obligé de, de plonger les mains dans les couches radioactives de vos enfants, eh bien, eh bien, vous avez longtemps été victime hein, de de tant hein, qui vous obligeait hein, à vous laver les mains jusqu'à 200 fois par jour ou à étaler une nappe hein, sur la moquette de, de votre appartement. Hein, de manière à, à pouvoir marcher dessus hein, en chaussettes. Hein, des, des troubles obsessionnels et du comportement mais aussi envahissant que, que tu l'as mourras. Mais, mais qui d'une certaine manière vous, vous rapproche de mon père en fait. Hein, dans le sens où je suis un petit. Elle a été élevé en région PACA, hein, bah, bon, pour un père qui hein, a sa qualité de, de CRS. Hein, malheureusement, toujours eu une sainte horreur de, de la vermine, hein, comme il aime bah, à surnommer mes petits amis, à, à son encharterre. Et bien, il a fait hein, croyez-moi, un calade de, de son eau précieuse, hein, comme il appelle les, les litres de javel, hein, qu'il met dans oh son carcher et, et bien, je peux vous dire hein, que mon père a hélas éliminé plus, plus d'un point noir, hein, comme on dit au, au Front National. Et en parlant de, de finir autre chose, justement, hein, sachez que si l'amateur... De, de perruque qui est en, et prêt aussi bien au nom de l'humour que, que de la charité chrétienne à, à approcher son visage d'une touffe aussi fournie que poussière c'est bien. Mais je m'entends vous dire, comme hein, un postiche de l'amour à moi-même, hein, sérieux absolument. <rires> <rire> Ravie de, de vous laisser suer hein un autre contact. Hein, si vous voyez why, why, <runners> <réussis> je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. Et en attendant, sachez qu'après l'émission, je eh vais tenter ma chance du côté de Nantes, où les manifestations contre le projet d'aéroport échauffent les esprits. Donc, si comme moi, voilà, la piste de décollage de l'amour est <rire> en Celui de pouvoir enfin envoyer quelqu'un au 7e ciel comme on dit, eh n'hésitez pas à me rejoindre. A votre bon cœur! Packaging. C'est très bien documenté, il y a beaucoup de choses vraies, voire même tout. Euh, la nappe sur la moquette La nappe sur la moquette c'est vrai, reste que pour ce qui est de... La charité en, en, envers <rire> cette personne, si, si je lui fais penser à son père, ça annule toute possibilité. Oh C'est un moment fond... ah. excitant, peut-être. Oui, oui, oui hein. vous savez, peut-être faut prendre les choses bon C'est une côté. façon de casser le type. Aucun souci. Je suis déjà très proche de Ban Pépé, ah. donc ce genre de ah, questions, bon, ça bah, choque voilà. personne Coucou. dans la famille. Bon, bah, je, je passerai après l'oncle. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le move.